nous sommes réunis pour parler de, de, de l'ouvrage que vient de publier euh, la collection Architecture et Paysage au Universitaire de Bordeaux, euh, dont le titre est « L'école d'architecture de Bordeaux, héritage et perspective » sous la direction de Gauthier Ball et de Laurent Chevalier. Donc, euh, nous allons présenter peut-être les deux auteurs pour commencer euh, et puis euh, essayer de… de d'écrire cette somme enfin le, le, le contenu de cette somme et, euh, et les questions euh, très intéressantes que pose euh, que pose ce travail. Donc euh, Gauthier Boll peut-être première chose première présentez-vous en quelques mots et surtout votre rapport avec l'école de Bordeaux? Bonjour je m'appelle Gauthier Boll, je suis architecte et historien de l'architecture. Je suis maître de conférence actuellement à l'École d'architecture de Strasbourg, où j'ai été formé en tant qu'architecte. Ensuite, j'ai fait une thèse en histoire de l'art et de l'architecture. Et avant d'enseigner à l'École d'architecture de Strasbourg, j'ai été nommé quelques années comme enseignant en histoire et culture architecturale à l'École de Bordeaux, ce qui m'a permis de me familiariser avec cette institution. Quant à la Laurence, peut-être quelques mots pour vous présenter également alors, ben moi, je suis Laurence Chevalier. Donc moi, je suis historienne de l'art euh, et je commençais à faire de l'histoire de l'architecture à partir de ma maîtrise jusqu'à consacrer ma thèse à un architecte actif à Bordeaux à la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle. J'ai intégré comme vacataire l'école d'architecture de Bordeaux en 2012. J'ai été titularisée sur un poste à Toulouse et quand Gauthier est parti à Strasbourg, je suis revenue à Bordeaux par voie de mutation où j'enseigne aujourd'hui en histoire et culture architecturale. Alors, peut-être pour commencer, on va aborder le, voilà, le cadre dans lequel vous avez élaboré ce, ce, cet ouvrage, parce qu'en fait, c'est une, une véritable recherche que vous avez conduite dans un cadre plus large, un programme de recherche national, et il est très important peut-être de situer ce cadre pour commencer. Voilà. Alors, Gauthier Oui, je, je veux bien. Alors, c'est vrai que l'ouvrage qu'on propose aujourd'hui, il est le, la conjonction d'un certain nombre de dynamiques. Et au premier rang de, de ces dynamiques, il y a le programme de recherche nationale qui s'appelle ENSA 20, Histoire de l'enseignement de l'architecture au 20e siècle. C'est un programme de recherche incitatif qui a été initié par une historienne de l'architecture qui s'appelle Anne-Marie Châtelet et qui a obtenu le soutien du ministère de la Culture, notamment du comité d'histoire du ministère de la Culture pour... Faire ce grand programme de recherche qui visait à s'intéresser à l'histoire de l'enseignement de l'architecture en France dans tous ces foyers régionaux qu'on avait, dont on, qu on connaissait assez mal finalement. On connaissait bien le 19e siècle et on connaissait beaucoup moins bien le 20e siècle, et notamment les écoles régionales qui étaient des dépendances de l'école des beaux-arts. Ce programme de recherche national. Il a permis de faire un tour des écoles avec des séminaires bisannuels et de fédérer un véritable réseau de recherche et de chercheurs. Et un de ces séminaires s'est tenu notamment à Bordeaux et a permis de, de lancer le projet finalement qui, qui, qui prend une forme, qui aboutit à travers cet ouvrage. Voilà. Alors, si euh, je peux me permettre, euh, peut-être euh, il y a ce cadre national favorable, mais ça serait quand même peut-être bien de dire deux mots euh, du travail fait par Gilles Rago euh, en 2013 euh, qui permet euh, l'exposition sur les 40 ans de l'école. Mm -hmm. Oui, oui. Ben, allez-y, allez-y. Peut-être Laurence dit que ce, ce travail s'inscrit dans la continuité d'un premier travail. Effectivement, il y a un cadre, il y a un contexte national très favorable autour des années 2015-2016 qui, qui amène à réfléchir sur l'histoire des écoles régionales. Mais pour Bordeaux, il y avait déjà eu des, des prémices, des premières investigations qui avaient été menées par Gilles Rago à l'occasion d'un workshop qui avait rassemblé 27 étudiants et qui, pendant une semaine, avait travaillé à collationner des archives, à évidemment investiguer ces archives et à faire quelques entretiens. Et le matériau rassemblé était tellement euh, important qu'in fine, euh, la décision a été prise de faire une exposition qui a consacré les 40 ans de l'école euh, en 2013. Voilà. Alors, c'est un, un ouvrage qui est très, très important, enfin dans le volume, très important, il fait presque 500 pages. Donc, il a un contenu qui est très, très riche. Euh, vous allez nous en parler. Euh, vous avez donc une démarche d'historien pour vous pour choisir, pour focaliser votre intérêt sur certains aspects spécifiques que vous allez peut-être nous, nous présenter. Euh, et en particulier, une chose tout à fait euh, peut-être singulière et euh, importante dans ce, dans ce travail, c'est que c'est aussi un ensemble de témoignages polyphoniques, comme vous le qualifiez. Euh, C'est donc un travail sur une source vivante, une source vive et euh, avec cette, cette idée de donner plusieurs, plusieurs facettes, plusieurs points de vue euh, sur une même réalité et qui rendent lisible un petit peu euh, en filigrane les, les conflits ou les, les tensions qui traversent évidemment euh, cette, ce, ce grand établissement euh, au fil du temps. Euh, mais tout ça, c'est vraiment un parti pris, un parti pris d'historien. Donc, j'aimerais bien que vous nous parliez du contenu euh, de ce de cet ouvrage, mais également donc de, du, du parti pris qui l'a guidé, qui a guidé vos choix. En fait, ce qui est intéressant par rapport au programme Un et aux premières investigations menées par Gilles Rago, c'est que on s'est très vite rendu compte, en ayant ces éléments de point de départ pour notre propre recherche, que le projet éditorial qu'on menait aboutirait forcément à croiser histoire et mémoire. Pourquoi Parce que c'était une histoire en construction fondée sur des archives majoritairement inédites. Et dans ces archives majoritairement inédites qui vont de euh, s'intéresser à l'institution, s'intéresser à la prosopographie, s'intéresser aux biographies d'architectes et évidemment à l'histoire elle-même de l'institution. Euh, est très vite apparu comme une évidence pour nous euh, que euh, les euh, le, les archives ne nous fournissaient pas euh, suffisamment de matériaux, notamment à partir euh, des années 60-70, et que donc euh, on ferait appel à la mémoire euh, euh, des de, bah, des étudiants, des enseignants. Et l'autre intérêt de faire appel à cette mémoire, c'était de rendre cette histoire vivante de ne pas seulement être dans des contributions scientifiques d'historiens, mais aussi rendre évidemment cette histoire vivante. Donc pour ce faire, assez rapidement, ce mélange entre histoire et mémoire nous est apparu un peu comme une évidence. Et c'est par rapport aux matériaux qu'on a réussi à collationner entre en gros 2018 pour Gauthier, enfin probablement 2016 pour Gauthier, 2018 pour moi, jusqu'à peu près 2020. Début de d'année 2021, que la structuration en quatre parties euh, s'est imposée aussi euh, à nous. Pour, pour compléter ce que vient de, de dire Laurent sur le, le, le croisement entre l'histoire et la mémoire, c'est aussi la volonté qu'on avait justement de s'intéresser à l'histoire du, du développement de l'enseignement de l'architecture au-delà de simplement de l'institution école, parce qu'on se rend compte que différentes institutions se sont succédées au fil du temps et de l'histoire. Donc, au-delà de la structuration institutionnelle, c'est quel enseignement de l'architecture, et puis plus récemment de l'urbanisme, du paysage ou d'autres disciplines, se sont développées euh, au fil du temps euh, à Bordeaux, et la question de la mémoire, elle touche évidemment plutôt les acteurs récents dont on a pu euh, collecter euh, les témoignages. On a donc fait le choix de quatre parties pour cet ouvrage. Une première partie qui restitue, mais là aussi de manière relativement polyphonique, on a plus d'une dizaine d'historiens qui apportent des focus d'éclairage très variés, à la fois internes, à la fois externes, sur l'histoire de l'établissement. Donc, ça peut être des travaux qui portent sur les trajectoires des élèves, mais les trajectoires à l'école, comme les trajectoires aussi après l'école, les trajectoires professionnelles. On a, par exemple, un article très intéressant d'Émilie d'Orgex, qui traite de l'implication des élèves de l'école de Bordeaux dans les années 50, dans le cadre de la reconstruction, et particulièrement dans le cadre de la reconstruction de, de Royan. Euh, et puis, donc ça, c'est cette première grande partie historique. Et ensuite, on a euh, une partie qui est un peu intermédiaire, où on a euh, collecté quelques euh, positions d'enseignants. Euh, on, on les a... Euh, comment dire, définies comme des postures hybrides, dans le sens où elles sont un peu entre l'histoire et la mémoire, et où, elles, où des enseignants affirment des postures pédagogiques qui se sont développées au sein de l'école, mais là aussi dans les années les plus récentes, c'est-à-dire plutôt dans la, dans la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. On a une deuxième partie de l'ouvrage qui vient offrir quelques positions, quelques textes où des enseignants chercheurs de l'école affirme des postures pédagogiques, mais ça concerne plutôt euh, les années euh, récentes, c'est-à-dire la, la fin du XXe siècle, les débuts du XXIe siècle, et ça, ça traite notamment de l'ouverture de l'école euh, à l'enseignement, euh, de l'urbanisme, à la question du paysage, donc des thématiques qui se sont développées au fil des années 80, 90 et 2000, et qui continuent évidemment à, à se développer aujourd'hui. Et enfin, on a deux dernières parties, donc euh, la troisième partie, de l'ouvrage, elle présente de très nombreux témoignages d'anciens étudiants de l'école et là, ça permet d'éclairer vraiment la vie de, de, de l'école, les rapports entre les étudiants depuis euh, presque les années, euh, la fin des années 50. Donc, euh, on voit une grande évolution de l'école à travers ces, depuis les années 60, puisqu'on est euh, avant 68, encore dans l'ancien système de l'École des Beaux-Arts et après 68, dans une école réputée ou dite autonome qui, euh, qui se développe euh, dès lors. Et enfin, on a une dernière partie de l'ouvrage qui a demandé aussi euh, beaucoup d'énergie et de, de, de travail, notamment aux personnes qui nous ont accompagnés dans ce projet, euh, notamment une doctorante euh, qui s'appelle euh, Camille Moulinier et euh, une ancienne élève de l'école qui s'appelle Claude Ney, qui nous ont aidé à, à fabriquer aussi cet ouvrage. Et dans cette dernière partie, on a rassemblé un certain nombre de, de matériaux pour la recherche, donc des annuaires qui recensent les étudiants et les enseignants de l'école. Très bien. Mais alors, justement, il y a eu aussi une conjoncture tout à fait intéressante avec la, la création d'une association d'anciens élèves qui s'est produite pratiquement au même moment, enfin au moment où vous étiez en train d'élaborer ce travail, et euh, donc vous allez peut-être nous en dire deux mots parce que on sent bien que il euh, y a ce dialogue avec euh, cette association a été un moteur aussi pour vous et elle apporte quelque chose de très de très vivant dans la, dans, la euh, dans le choix enfin et dans la, la présentation euh, et surtout euh, justement ce, ce ces points de vue multiples, c'est un peu grâce à ce, à ce dialogue avec l'association que vous avez pu certainement les choisir, les sélectionner. Euh, donc, effectivement, Claire, c'est vraiment euh, deux synergies là, qui, se, qui se croisent en 2019, puisque l'association archivée qui à l'origine voulait s'appeler Archiveux, Vieux est <rire> fondé donc en janvier 2019 et la première fois qu'on les rencontre on se rend compte que se ils se sont rassemblés en association pour collationner cette mémoire justement de l'école ils, ils voulaient faire ce travail mémoriel en fait hein, sur sur leur passage dans l'école sur leur vie dans l'école sur l'impact que ça a eu certainement aussi sur bah, combien ça a été structurant dans leur dans leur vie d'architecte, et même pour ceux qui ne sont pas devenus architectes. Donc, c'est un dialogue constant entre l'association archivée depuis donc 2019. Et ce qui est très intéressant avec l'association, c'est qu'on n'avait pas seulement la synergie de récolter cette mémoire vivante de l'école, c'est que grâce à eux aussi, on a accédé à un fonds iconographique extrêmement riche puisque beaucoup d'anciens de l'école, dans ces anciens, il y a beaucoup d'anciens élèves, mais parmi eux aussi, certains sont devenus enseignants euh, à l'école, et euh, beaucoup avaient gardé euh, de la documentation iconographique, particulièrement sur leurs années euh, d'étudiants, qu'on a essayé d'utiliser euh, au mieux euh, dans l'ouvrage. Euh, donc effectivement, c'est un dialogue constant, et, et, et Claude Né a été notre relais, en fait, hein. Claude euh, qui, euh, qui a vraiment travaillé, euh, euh, sur la dernière grosse année avec nous sur l'ouvrage avec Camille Moulinier a vraiment été un relais euh, avec euh, avec euh, l'association. Ce qui, ce qui a été euh, un peu piégeux en revanche pour nous, c'est que euh, on s'est retrouvé avec beaucoup beaucoup d'envie de, de témoigner. Donc on s'est donné quelques règles euh, qui euh, qui permettaient quand même de faire un peu des choix. La première de ces règles est que les les les, euh, les témoins soient d'accord pour écrire leur article. Euh, donc ça, ça, ça a été une première manière de, entre guillemets, de faire des, des, une sélection euh, des, euh, des témoignages. Euh, on s'était donné pour règle aussi que la majorité des personnes qui témoignent euh, ne soient plus actives dans l'école ou pas loin de la retraite, euh, et pour les personnes qui étaient encore actives, de parler plutôt sur leur vie d'élève ou sur leur ou sur vraiment le, les premières années d'enseignement si ils avaient enseigné à l'école. Et on s'est retrouvé avec beaucoup de témoignages autour des années 68-70, ce qui nous a obligé ça c'était très très bien aussi, d'aller recueillir une parole un peu plus récente, et de, et de trouver des témoins dans les années 70 et même début des années 80 pour essayer d'avoir, on va dire, une, une autre parole que celle donnée par les archivés. Ce qui est intéressant aussi avec archivés, c'est que, il faut être tout à fait clair aujourd'hui sur le fait que les archives sont assez peu locaces sur les débats qui ont agité l'école pendant ce temps-là, et que la richesse des témoignages qui nous ont été fournis permettent véritablement d'éclairer ce qui s'est passé dans l'école avant 68, pendant 68 et juste après 68. Et ça, les archives ne nous donnaient pas autant de, de, de profondeur et d'épaisseur de, de ces moments-là. Très bien. Parce qu'effectivement, vous notez que euh, y a une, le, le, le, le travail, ce travail notamment euh, de l'association archivée prend une, une dimension différente selon que l'on est avant ou après 68. Que l'attachement et que la, la façon de vivre à l'école, de vivre ses études même, est tout à fait différente, il y a une rupture qui est marquée à ce moment-là. Peut-être en dire deux mots parce que c'est très, très important quand même euh, dans l'histoire récente. La rupture de, de mai 68, elle est extrêmement importante, je dirais déjà, au niveau national, dans le milieu de l'enseignement de l'architecture. Elle va marquer effectivement une rupture très forte, puisque c'est le moment où l'enseignement de l'architecture, quelque part, quitte le giron de l'école des Beaux-Arts, euh, qu'elle occupe de manière historique. Euh, mais finalement, à Bordeaux, ça va générer... Évidemment aussi une, une, une forme de, de, de rupture, euh, mais peut-être un petit peu moins forte quelque part que dans d'autres euh, foyers régionaux. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui caractérise aussi l'identité de l'école d'architecture de, de Bordeaux, notamment par le fait que l'école régionale, elle a, elle a connu finalement, on pourrait dire, deux leaders au fil du XXe siècle. Le premier, c'est son fondateur, Pierre Ferré, qui fonde cette école régionale dans l'entre-deux-guerres, et à qui succède, euh, pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, son fils Claude Ferré et qui va, euh, à la différence de ce qui se passe dans d'autres écoles régionales, rester quelque part à la tête de l'enseignement de l'architecture et à la tête de l'école par-delà 68. Et c'est même lui qui va dessiner la nouvelle école autonome que l'on construit sur le site de euh, Talence. Tout ça ne se fait pas sans heurts, sans débat, sans controverse, mais quand même, ce modèle d'enseignement académique de l'architecture, il se maintient à Bordeaux peut-être un petit peu plus nettement qu'ailleurs. Alors, peut-être qu'on peut revenir justement sur cette question de la, la construction de cette identité particulière de l'école de Bordeaux. Et euh, il y a quand même quelque chose aussi de récurrent qui a un trait peut-être un peu girondin, qui est un rapport un peu de conflit avec des tutelles, qu'elles soient soit régionales dans un premier temps, soit nationales, mais on sent qu'il y a toujours cette volonté d'affirmation. Alors peut-être pouvez-vous revenir un tout petit peu sur en tout cas les grandes, les grandes étapes de ces, finalement, de cette, on pourrait dire, assimilation au système national, mais ça ne s'est pas fait sans, sans résistance. La naissance de, de, de l'école, mais Laurence me, me complétera sans doute sur les racines plus, plus lointaines, elle se fait exactement dans, dans ces tensions, euh, notamment entre, entre Paris et Bordeaux, entre la volonté de centraliser et d'organiser depuis Paris un enseignement de l'architecture. Le décret de création des écoles régionales, donc des satellites d'enseignement de l'École des Beaux-Arts, il sort en 1903. Mais l'École régionale d'architecture de Bordeaux, elle est créée en 1928. Et ça montre bien ce laps de temps, c'est ce temps de résistance, de débat, et puis finalement d'acclimatation à l'idée que cet enseignement de l'architecture, il peut être structuré et organisé quand même depuis Paris, sans que Bordeaux et la ville de Bordeaux et la municipalité de Bordeaux ni perdent euh, toutes ses prérogatives. Donc, il me semble que c'est euh, structurant, c'est même un peu dans, dans l'ADN quelque part de l'école, dès ses origines, et ça ne va pas la quitter tout au long de, de, de, de son histoire, puisque même là aussi, après 68, alors qu'on devrait avoir euh, quitté euh, ses tutelles d'une certaine manière, euh, on, on peut encore lire, par exemple, des liens très forts et des proximités très fortes entre la ville de Bordeaux et euh, l'école d'architecture de, de Bordeaux. Et ça, ça c'est des, des lignes de continuité dans son histoire qui sont très intéressantes, structurantes, et qui la singularisent dans le paysage national. Alors oui, justement, euh, vous parlez de ce lien entre la ville et l'école, euh, mais quelque part, il y a un lien très fort aussi entre euh, l'enseignement et la profession. C'est-à-dire à la fois, euh, parce que ce sont des professionnels qui enseignent, pour la plupart des professionnels issus bien sûr de, de Vivier-Bordelais, euh, mais également parce qu'il y a tout ce, euh, ce va-et-vient des étudiants euh, entre l'école et les agences, euh, les mêmes enseignants euh, euh, dirigeant ces agences et dirigeant les ateliers à l'école, donc quelque chose qui est très fort dans ce lien, qui était tout à fait lisible également. Euh, à Paris hein, et dans les, dans les ateliers de province, euh, mais qui a peut-être eu une, disons une vie plus, plus pyrène à Bordeaux, enfin, qui s'est poursuivi Ce lien profession-enseignement, il est particulièrement fort euh, à Bordeaux. Ah, te... Ouais, vas-y, pardon, excuse-moi. Non, non, non je, deux, deux petites choses pour rebondir là-dessus. Je, je pense que ce qu'a dit Gauthier précédemment… Euh, euh, concernant les résistances à, à, à l'enseignement nationalisé quelque part, étatisé et nationalisé, euh, vient en partie de là, c'est que une des, une, une, des, une des causes immédiates que de créer une école régionale euh, pouvait être que euh, l'école ne choisirait plus ses enseignants et que ce serait euh, Paris qui le ferait, et donc ça, il y a une grande, grande résistance des Ferrets par rapport à ça. Et avant Ferré, l'abbé lui-même, en 1903, quand le décret est sorti s'y refuse, Donc je pense qu'il y avait déjà une première grande résistance au fait que ça ne soit plus l'école elle-même qui choisisse ses enseignants, choisissant évidemment ses enseignants dans ce monde, dans la profession locale, et parmi, a priori, les personnalités fortes de cette de cette de ce de ce, de ce de ce de cette production de cette de ce monde local. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça crée des filiations qui sont très très fortes puisque les élèves, de, de par exemple pour prendre la dynastie de Ferré, les élèves de Ferré vont devenir les enseignants ensuite dans l'école et vont évidemment permettre à cette manière de penser l'enseignement de l'architecture se perpétuer sur plusieurs générations. Il y a un autre élément qui est extrêmement intéressant, et ça on a beaucoup de mal à, à le, à le à l'identifier, à l'analyser, c'est aussi, et ça, à mon avis, ça dépasse Bordeaux, c'est la place que tenait le travail en agence dans la formation de ces jeunes architectes. Il y a aussi, je pense, cet élément-là qui est extrêmement important dans la place que prend la profession dans l'enseignement à l'école. Et ça, on a, on a beaucoup de mal aujourd'hui à le quantifier. Je pense aussi que sur ces liens entre… Enseignement et profession, c'est quand même tout à fait aussi intrinsèque à ce qu'étaient les, les études en architecture avant 1968, puisque la durée des études était alors illimitée. Euh, on pouvait venir à l'école et travailler en même temps dans des structures professionnelles. Donc, c'était des milieux qui étaient effectivement, comme le dit Laurence, beaucoup plus euh, euh, poreux. Et c'est très intéressant de voir que certaines agences qui sont nées dans le... Le creuset de l'école, comme par exemple la fameuse dite école bordelaise, donc l'atelier formé par Salier, Courtois et la JU, est considéré par certains comme une sorte d'école bis. C'est-à-dire, on allait à l'école, école régionale d'architecture, où on apprenait un peu les, les fondamentaux peut-être de l'architecture classique, on faisait ses gammes, et puis peut-être que dans ce type d'agence, un degré supérieur d'ouverture à la modernité pouvait aussi se faire. Alors, peut-être que euh, avant d'aborder les, les, la pédagogie d'aujourd'hui, enfin des choses peut plus, plus récentes, euh, ce serait intéressant de revenir sur votre, euh, votre posture d'historien. C'est-à-dire que d'une part, peut-être sur cette question de la, de la mémoire dont vous avez parlé, euh, dont vous dites par ailleurs qu'elle est volatile, la mémoire de l'enseignement par définition et en particulier de l'enseignement de l'architecture, puisque c'est un enseignement qui traditionnellement se fait de bouche à oreille, se fait oralement, une tradition orale, bien sûr, qui s'est progressivement étayé avec des euh, apports disciplinaires multiples et puis avec la théorie de l'architecture, quand même, depuis, depuis toujours. Euh, donc, il euh, y a toute cette question, moi j'aimerais bien peut-être développer, sur euh, euh, cette question d'une mémoire collective, comment capter une mémoire collective qui est capable de… De restituer ce, ce, cette volatilité de l'enseignement et cette spécificité aussi, puisqu'il y a une véritable spécificité à, à Bordeaux. En quoi est-ce que cette euh, alors on imagine bien que l'approche la, la, que vous avez eue euh, polyphonique euh, était destinée à ça, un hein, peu capter des, des fragments, des, des, des éléments, euh, mais justement comment est-ce que tout ça arrive à, à former un tout? Comme, comment est-ce que tout ça rebondit encore sur d'autres pistes Parce que c'est ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est qu'on sent qu'il y a encore une matière très importante à, à exploiter. Donc peut-être j'aimerais vous entendre sur ces, cette question-là. Je, je, je veux bien, euh, euh, moi, euh, euh, intervenir sur le fait que ce n'était pas euh, évident pour une historienne euh, dite de l'époque moderne, <rire> ouais. euh, donc euh, plutôt spécialisée sur euh, le XVIIIe siècle d'ailleurs que de travailler effectivement sur une histoire très immédiate en fait, hein, sur une histoire très contemporaine et très immédiate. Et euh, finalement, ce, le, pour moi, l'une des leçons, c'est que c'est possible de le faire. Euh, donc, on a les archives, bien entendu, on a, on a ces nombreux témoignages. Et euh, à partir de ces nombreux témoignages qui… Euh, qui à la fois lève le voile et à la fois nous oblige à un certain recul, puisque c'est un témoignage. On a, euh, tout à l'heure, on disait qu'on avait fait ce choix éditorial de, de, des témoignages, on a fait le choix aussi de garder la tonalité de ces témoignages. On ne les a pas du tout retouchés, on n'est pas du tout intervenu. Donc il y a aussi un travail d'historien derrière d'essayer de, de, d'interpréter et de tirer des fils, effectivement, pour comprendre un peu les complexités à l'œuvre, les processus et les complexités à l'œuvre. Et il est vrai que... Euh, capter la mémoire n'est pas une chose forcément très, très compliquée, ce n'est pas la capter en fait qui est compliquée, parce que surtout grâce à archiver, il y avait une vraie envie euh, de raconter. Euh, le, le gros travail pour nous aujourd'hui, c'est de prendre du recul avec ça et justement d'en tirer des fils et, et de voir les pans les, les que ça soulève euh, d'une histoire en plus qui est très, très peu documentée par les archives et, et, et, et sur laquelle on… Sur, on doit finalement s'appuyer sur ces témoignages et en même temps avoir du recul sur ces témoignages. Donc c'est vrai que moi, en, en tant qu'historienne du passé, c'est une vraie leçon de me rendre compte que le, le, le témoignage est un apport, mais sur lequel il faut quand même avoir un regard et un recul critique pour arriver ensuite à, à construire un récit. Donc effectivement, ces polyphoniques, ce sont des bribes. Et euh, après, ben à nous de faire le travail, de faire des connexions si c'est possible et de voir si à partir de là, un récit est, est, est possible. Mmh. Pour compléter ce que dit Laurent, c'est pour rebondir sur la question de Claire, sur cette question de de la mémoire et de la mémoire de l'enseignement. C'est très juste. C'est vrai que l'enseignement de l'architecture, bah, comme on peut le voir sur l'image qui est derrière moi, c'est souvent des, des échanges, des discussions informelles qui ne sont pas consignées, qui ne sont pas enregistrées, et donc, dont on n'a pas forcément une trace très, très durable, si ce n'est par effectivement le, le témoignage des élèves. Alors, on a quand même des très belles traces et qu'on essaye de valoriser aussi dans l'ouvrage que sont les, les dessins en fait des étudiants, donc une production graphique qui est parfois extrêmement euh, soignée, extrêmement étonnante, puisqu'il y avait euh, notamment euh, dans cette tradition Beaux-Arts une culture du, du dessin et de l'art du dessin qui est tout à fait euh, fascinante et qui va se prolonger là aussi euh, par-delà euh, 68. Donc ça, c'est quand même une des traces, mais c'est une trace un peu... Euh, un peu muette, justement, en elle-même, et les témoignages qu'on a récoltés, qu'on a laissés presque bruts, qu'on a très peu travaillés, le choix qu'on a fait, c'est finalement simplement de les organiser un peu comme une succession chronologique pour voir comment cet esprit d'atelier, cet esprit de l'atelier de, de l'école régionale d'architecture de Bordeaux, avait évolué avait été aussi le théâtre de, de débats et de controverses que j'évoquais tout à l'heure. Par contre, vous dites que le voilà dans cette dans cette démarche qui est quand même complexe, euh, souvent comme, comme l'historien le fait habituellement, il pose des hypothèses et puis euh, il va chercher euh, voilà dans les sources euh, quelque part des, des vérifications de ces hypothèses enfin c'est pas c'est pas aussi direct que ça mais c'est une, une démarche qui est largement euh, voilà hypothèse déduction. et puis on va plus loin et à nouveau on on, on est dans ce dans ce processus et là vous dites que euh, avec ce, ce, ce ces, ces témoignages croisés et cette approche comme ça de pluriel, euh, vous avez été amené à mettre le doigt sur des contradictions et à poser de nouvelles questions. Et ça, c'est peut-être tout à fait intéressant en termes de, de méthodologie, de, même pour vous, une méthodologie de, de, en tant qu'architecte, en tant qu'historien de l'architecture. C'est vrai que peut-être une des hypothèses ou des intuitions qu'on posait, c'était quand même cette continuité de la tradition académique. Et en réalité, quand on regarde... Euh, les sources, l'évolution des programmes pédagogiques dans les années 70-80 et ces témoignages, on voit qu'il y a aussi des, des alternatives, des, des tentatives, des ouvertures qui se font, qui sont très intéressantes, qui sont parfois euh, comment dire, assez vite rejetées aussi, il faut bien le dire, mais d'autres qui sont plus pérennes et durables et qui finalement cohabitent ou s'hybrident pourquoi pas avec cette tradition académique et c'est ça qui est extrêmement intéressant alors il y a des... On a par exemple le témoignage d'une jeune femme qui est étudiante dans les années 60, qui finalement ne, ne supporte pas ce, ce système et qui part très vite enseigne, euh, étudier dans une autre école à l'étranger, dans la Hochschule für Gestaltung de Ulm, une école beaucoup plus proche justement des, des réseaux de, de la modernité. Donc il y a des gens qui fuient, il y en a d'autres qui fuiront encore dans les années 70, dans des unités pédagogiques parisiennes un peu... Euh, Échaudé, voilà, par le poids de cette tradition locale. Et puis, il y en a d'autres euh, qui, qui intègrent ce système et qui défendent des postures alternatives. Sur l'image derrière moi, on voit, euh, sur l'image derrière moi, pardon, on voit Marie-Cécile Riffaud qui était, euh, qui enseigné les sciences humaines et qui est une des premières à avoir introduit la question des sciences humaines et sociales euh, dans l'enseignement le, à l'école d'architecture de Bordeaux. Et donc, on voit bien qu'il y a une évolution qui se fait, elle se fait au niveau national et elle se fait aussi au niveau local. Voilà, tout à fait. Alors, euh, ça c'est au niveau des, euh, des étudiants, de la enfin, on parlez beaucoup oui, de, de ces attitudes des étudiants qui, finalement, euh, euh, soit ils, ils restent et ils, ils composent, soit ils s'en vont. Euh, mais quelque part, vous évoquez aussi le fait que l'enseignement s'hybride malgré tout, progressivement, même s'il garde une très forte euh, focalisation sur euh, la pédagogie du projet et une certaine euh, idée du projet. On pourrait peut-être revenir sur ce que c'est euh, ce fondement de la, de la pédagogie du projet à Bordeaux, parce que euh, avec ces ruptures, ces continuités, ces euh, voilà, ouvertures aussi, euh, mais c'est peut-être intéressant de, de, de revenir sur euh, peut-être ce, euh, euh, cet axe lourd, on pourrait dire, de, de l'enseignement. Euh, je ne sais pas si vous avez envie d'en parler, sinon on, on peut reparler également, parce que ça va tout à fait de pair, euh, avec euh, et ben cette... Euh, Comment dire cette fertilisation malgré tout euh, du, du du terreau euh, qui qui euh, de l'enseignement d'architecture qui se produit par des apports extérieurs et qui donne à Bordeaux aussi une identité bien particulière aujourd'hui euh, avec le paysage, avec l'urbanisme, avec la recherche qui est particulièrement structurée, particulièrement développée à l'école de Bordeaux. Donc avec des euh, des aspects un peu paradoxaux hein, sur euh, à la fois une, une sorte de, de philosophie d'enseignement du projet qui reste très très imprégnée par les pères fondateurs, on pourrait dire, et puis en même temps, euh, eh bien, une place qui est donnée. Alors parfois, bien sûr, euh, euh, à l'issue de, de conflits, ça, ça n'exclut pas les discussions, et, et Dieu sait si les écoles d'architecture sont le terrain de, <rire> un grand terrain de disputation. Euh, mais euh, voilà, ce, ce paradoxe-là, ce serait peut-être intéressant d'aller un petit peu plus loin, enfin en tout cas de développer peut-être certains aspects, et puis de dire ce que ça, voilà, ce que ça contient aujourd'hui, ce que ça permet aussi aujourd'hui. Parce que je crois que cette, cette question de la pédagogie du, du projet, elle est aussi très liée, justement je reviens sur cette tradition Beaux-Arts, et sur ces liens entre Bordeaux et Paris. Puisque dans le cadre d'une école régionale d'architecture, finalement, la pédagogie du projet, elle est très limitée dans le sens où l'ensemble des projets qui étaient réalisés par les étudiants, ils répondaient à des sujets qui étaient édictés par l'École des Beaux-Arts à Paris et ils étaient évalués par un jury à l'École des Beaux-Arts à Paris. Donc, en termes de modalités pédagogique, on est extrêmement dépendant de la tutelle Parisienne. Donc, il y a un accompagnement des élèves qui se fait en atelier avec un, ce qu'on appelle le patron, qui était Claude Ferré, qui passe peut-être quelques fois par semaine, une fois par semaine, un, un rythme, on va dire, ponctuel, un peu surveillé, euh, comme le lait sur le feu, les étudiants en train d'avancer de, de, sur leur production graphique pour répondre à, à ces concours donnés par l'École des Beaux-Arts. Tout ça est évidemment complètement mis à plat après 1968, même si à Bordeaux, quand on regarde notamment la nature des, des sujets qui sont donnés aux étudiants en architecture après 1968, donc dans les années 70, on retrouve un certain nombre de sujets qu'on donnait déjà à l'École des Beaux-Arts ou qui, même dans les modalités pédagogiques, ressemblent aux, aux modalités pédagogiques de, de l'École des Beaux-Arts. Donc, on essaye de nouveau de maintenir euh, euh, ce modèle. Mais parallèlement, je le disais, des enseignants d'histoire, euh, de sociologie viennent enseigner à l'école et, quelque part, renouvellent euh, les approches des étudiants. Donc, on sent bien que certains vont aller euh, euh, des deux côtés, ou certains piocher plutôt d'un côté ou de l'autre. Euh, quand on a cherché le titre euh, de l'ouvrage, et particulièrement son sous-titre, on avait d'abord réfléchi à rupture et continuité, et c'est devenu finalement héritage et perspective, euh, parce qu'on ne considérait pas que c'était une totale rupture, donc euh, on a préféré le mot héritage. Et continuité, ce n'était pas non plus la totale vérité, puisque effectivement, face à la tradition… Alors excusez-moi ce terme, peut-être… Bateau. Mais face à la tradition, finalement, dès avant les années 70 et même avant les événements de mai 68, des choses hybridées existent c'est un champ des possibles en fait qui, est, qui se fait à côté de, de, de l'école et de, et de cet euh, héritage de la tradition Beaux-Arts. Et euh, notamment, donc on l'a dit avec l'agence La Juste tout à l'heure, mais on pourrait aussi citer le groupe Agora, euh, par exemple, hein, qui, dans les mêmes années, euh, a cette envie d'offrir de, de, une autre proposition, d'être une autre proposition face à, à l'enseignement et, et peut-être même à la pratique de l'architecture qui se fait alors euh, à Bordeaux. Donc, c'est pour ça qu'on donc, on quitte rupture et continuité et on entre dans l'héritage et perspective. Et alors qu'on a le sentiment, ou en tout cas le préjugé peut-être, que cette tradition semble l'emporter même au-delà de 1968, eh bien on se rend compte que pendant les années 70, euh, il, est, il est audible qu'à côté du projet, euh, la recherche commence à se structurer, que de nouveaux enseignements apparaissent et prennent une place de plus en plus importante, notamment l'expérience de l'enseignement de l'urbain, de l'urbanisme, de cette échelle-là, où les étudiants de l'école avaient œuvré pour que la se soit embauché, mais il n'est pas resté très très longtemps. Et il y a véritablement de nouveau hein, un phénomène qui apparaît dans les années 80 pour remettre cette échelle à l'honneur dans l'école. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que, on dit que l'identité de Bordeaux, c'est cette tradition, cet héritage. Et finalement, Bordeaux est une des rares écoles où l'enseignement du projet urbain est aussi présent dans l'atelier. Donc, il y a la possibilité face à la tradition que d'autres choses existent, que d'autres choses se concrétisent, que d'autres choses puissent s'épanouir. Et ça passera aussi naturellement par la recherche. Donc là aussi, très tôt, à la fin des années 70, début des années 80, la recherche se met en place dans l'école, jusqu'à avoir aujourd'hui trois laboratoires qui représentent trois orientations possibles de la recherche à l'école. Donc on voit la diversité finalement que cette tradition a permis, c'est-à-dire que malgré j'ai envie enfin parce que c'est ce pas une condamnation ou une critique, c'est que alors que la tradition et les héritages des filiations sont encore euh, visiblement aujourd'hui euh, très présents dans l'école, et eh bien malgré tout, trois laboratoires qui montrent trois identités très fortes, trois manières très fortes de faire et de penser la recherche dans cette école d'architecture. Et puis une une, une autre, euh, alors Pour moi, c'est pas une rupture, c'est une autre proposition de faire du projet euh, qui se fait jour à la fin des années 80 ou au début des années 90, c'est quand l'école de Bordeaux euh, d'architecture devient aussi une école de paysage. C'est-à-dire que depuis 1991, euh, l'école d'architecture euh, a doublé sa formation en ouvrant euh, une formation paysage, qui est vraiment une autre manière de penser euh, le, le projet l'amenant probablement aussi sur des questions environnementales, sur des questions qu'on appelle aujourd'hui le durable, la transition, etc. Mais il y a là aussi une, une, une ouverture d'esprit, en vérité, euh, euh, euh, inattendue pour une école qu'on considère peut-être trop souvent comme seulement attachée euh, à la tradition et, et, et, et enfermée dans, dans un héritage, euh, alors que ces éléments qu'on vient très rapidement de brosser montrent bien que c'est pas la vérité complète de cette école et que d'autres choses sont possibles. Mm. Je, je trouve que c'est intéressant de, de revenir peut-être à ce moment-là de la discussion à la contribution que fait Gilles Rago à notre ouvrage. Mm. Parce que Gilles, Gilles Rago revient euh, dans sa contribution historique sur, quelque part, l'évolution spatiale de l'école euh, à Talence. Et, et finalement, l'école, elle porte euh, ce que vient de raconter Laurence, donc cette... Euh, cette tension quelque part entre la tradition et les évolutions en ces murs, puisque la composition telle que l'a proposée Ferré et un groupe d'étudiants, c'est une composition qui a été jugée dès l'origine comme étant presque trop figée et, et empêchant les évolutions, justement, et bien bon an, mal an, les, les évolutions se sont, se sont faites comme des greffes finalement qui ont plus ou moins bien prise sur cette composition d'origine. Et je trouve qu'il y a une une métaphore euh, spatiale de l'évolution pédagogique de l'école qui est très lisible. On lit dans les murs de l'école euh, son projet pédagogique et l'évolution de son, de son projet euh, pédagogique qui s'est ouverte, qui s'est ouvert et diversifié, pardon. Mais c'est peut-être ça, euh, enfin, mais ça, c'est peut-être une, une des... Je ne sais pas si on en est à des conclusions un peu générales, mais quand même, euh, en tant qu'historien et historien de l'architecture, euh, vous avez appris en faisant ce travail et justement vous avez appris euh, peut-être ce que l'on peut euh, euh, lire, euh, ce, qui, ce qui est intéressant à lire, euh, qui est sous-jacent au conflit, qui, est, qui va plus loin, qui prend des racines plus anciennes, qui euh, a des répercussions plus pérennes. Plus, plus donc, euh, ça, je pense que c'est certainement quelque chose que vous avez… Ce, ce travail vous a, vous a formé d'une certaine manière. C'est peut-être euh, ces questions-là que vous pouvez aborder, parce que c'est très intéressant euh, sur le rôle de l'histoire dans l'enseignement aussi. Moi, c'est marrant, j'y avais jamais pensé sous cet angle, mais finalement, euh, Laurence, comme moi-même, on est des biographes au départ. Mm -hmm. C'est-à-dire, dans nos thèses, on a fait des biographies d'architecte. On s'est intéressé à une figure qu'on a inscrite dans des milieux et des contextes particuliers et singuliers. Et c'est vrai que s'attacher à l'histoire d'une institution avec une myriade d'acteurs qui lui sont attachés, que ce soit des enseignants, des élèves, des administratifs, des évolutions spatiales, de, de, de locaux, des évolutions de programmes pédagogiques, c'est extrêmement différent, à la fois, je trouve, en termes de de méthode et en termes de, de questionnement. Mais il y a toujours cette dimension qui est commune avec la biographie, qui est de s'attacher au destin des acteurs et au point de vue des acteurs, il me semble. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Laurence, mais je... Si, si, mais moi Je partage complètement ton avis au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure concernant, moi j'ai appris beaucoup aussi grâce au témoignage, c'est-à-dire que euh, euh, en bonne universitaire, le témoignage n'était pas considéré comme une source presque pour moi, et donc là c'est vraiment, euh, mais avec quand même ce travail de recul et, et, et d'analyse, mais évidemment que je partage complètement euh, ce que tu viens de dire, euh, et, et, et, et on y reviendra peut-être à la biographie, parce qu'en fait une un des champs des possibles maintenant pour suivre ce travail, c'est aussi de s'intéresser à ces trajectoires, et notamment à certaines dynasties qui ont profondément marqué l'histoire de cette école. Donc, probablement qu'on va y revenir, à nos premiers amours de la biographie. Pour compléter, je crois, Claire, qu'on a appris, nous, effectivement, en tant qu'historien, mais je crois que le but aussi, c'est que… Les gens qui s'intéressent à l'architecture, à l'école d'architecture, évidemment encore plus fortement les étudiants et les enseignants dans les écoles d'architecture prennent conscience de cette histoire. Moi, quand je suis arrivé en école d'architecture à Strasbourg, j'en avais pas du tout conscience. À Bordeaux, un tout petit peu puisque Gilles Rago avait posé quelques quelques jalons. Mais c'est vrai que finalement, ben, quand on arrive dans une institution, quelle qu'elle soit, d'ailleurs, c'est très rare d'avoir cette conscience de cette histoire sur la longue durée. Et pourtant, quand on est par exemple élève, on sent bien qu'il y a des choses qui se sont transmises de génération en génération, qui sont là depuis très longtemps dans l'école, mais on n'a pas idée euh, réellement des généalogies qui sont à l'œuvre euh, derrière tout ça. Et je crois que c'est c'est ça qui est au cœur de notre travail. En fait, c'est comprendre ces généalogies, ces, ces aléas, ces ruptures, ces controverses qui façonnent ce qui peut caractériser euh, non pas l'identité, parce que ça serait trop restrictif, mais le climat oui. de l'enseignement et dans une école d'architecture. Oui, oui. Et euh, il me semble aussi que vous avez pensé à, on public à un public plus large qui pourrait s'intéresser à ce livre. Et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'on y trouve des choses extrêmement précises et qui voilà qui, qui relève d'une culture professionnelle très très pointue et en même temps euh, des, des témoignages sur la vie quotidienne c'est très imbriqué euh, l'enseignement et, et la vie de tous les jours surtout euh, en 68 quand on vivait on vivait à l'école et donc c'est presque une tranche de la souvent enfin un reflet de la société bordelaise que l'on voit euh, se dérouler à travers ces euh, à travers ces ces débats à travers euh, euh, on parle beaucoup de conflits mais en fait, euh, bon, c'est frottement, voilà. c'est une société qui se, qui se confronte avec tout ce que ça peut avoir de, de violent parfois, mais aussi euh, de, de très euh, euh, voilà, qui touche aux au réelles préoccupations euh, du moment. Mais ce a, enfin, pour moi, là, là, ce qui est très intéressant, je trouve, dans le dans, dans identifier ces frottements et comment ils fonctionnent et et ce qu'ils révèlent c'est que euh, justement ils produisent quelque chose ils sont pas stériles c'est ça qui est intéressant c'est que c'est pas le conflit pour le conflit euh, c'est le conflit qui permet de faire naître des choses euh, alors qui qui entérine par moments la tradition qui qui qui en fait le fer de lance même parfois mais qui permet autre chose d'exister et et, et, je, et je crois que c'est vrai que pour comprendre l'école aujourd'hui, l'architecture de paysage de Bordeaux, il faut peut-être se, se remémorer que les, les conflits du passé n'étaient pas stériles et ont produit des choses extrêmement intéressantes qui participent à, à, à expliquer ce qu'est cette école aujourd'hui. Tout à fait, tout fait. Et puis, euh, peut-être, euh, je disais, en direction d'un public plus large, mais aussi euh, de l'université d'une façon générale. Parce que c'est bien, ce qu'on voit bien à travers votre, votre livre, et surtout toute cette question de, de l'institutionnalisation progressive de l'enseignement, de euh, c'est que quand même les beaux-arts et cette tradition d'enseignement d'architecture a toujours été à part, s'est euh, mise à part au départ de l'université, puis ensuite a été reléguée un peu par l'université à l'extérieur. Et que là, euh, ben, on voit bien toute cette évolution de de rapprochement, de distanciation, toujours ce paradoxe, mais apporte quelque chose de spécifique dans la recherche universitaire, la recherche dans les écoles d'architecture. Donc, on peut peut-être en dire quelques mots. Parce que, notamment sur cette grande euh, contiguïté avec euh, les professions, bon, que l'on ne trouve pas à l'université, l'université reste euh, dans la transmission d'un savoir plutôt théorique euh, dans le domaine des sciences humaines. Là, on est toujours euh, Confrontés à, à de l'action, à la conception, à, à, à des contextes, à de la fabrication. Donc, euh, il semble, et puis, bon, cet aspect euh, pluridisciplinaire de, de, de l'enseignement, tous ces aspects-là, de la recherche en architecture aujourd'hui, on n'a pas de la recherche en histoire, mais vous avez parlé peut-être des, des, euh, des autres domaines de recherche, fait euh, que finalement, on, on a l'impression qu'on découvre à travers ce livre un. Euh, voilà, une, des contenus foisonnants qui peuvent être aujourd'hui très. Enfin, très euh, qui peuvent irradier un peu sur leur environnement euh, universitaire. Alors, je ne sais pas si vous avez un avis sur cette question-là, mais il semble que, là encore, on est un peu dans le paradoxe. Une école qui semble, entre ces quatre murs, euh, assez, euh, assez euh, euh, refermée sur elle-même, et puis en même temps, un enseignement qui, qui est capable de. Euh, de se confronter à, à, à des questions très complexes de l'actualité et dans le cadre universitaire. C'est vrai que le, le développement de, de la recherche dans le milieu des écoles d'architecture, donc initié aussi par, par les, les tutelles successives de l'enseignement de l'architecture, elle a très fortement renouvelé... Euh, ce, ce paysage institutionnel et on est encore aujourd'hui euh, en 2022 dans un processus qui, qui nous rapproche progressivement quand même de ce, de ce milieu universitaire. Peut-être peut-être qu'on arrive un peu en retard et à un moment où l'université, maintenant, essaye, elle, de se rapprocher du monde, d'ailleurs, euh, euh, professionnel. C'est un peu l'ironie de, de, de cette histoire. Mais toujours est-il qu'à partir des années 70 et dans les années 80, on voit des équipes de recherche se constituer, des équipes d'enseignants répondre à des appels euh, à contribution à des recherches qui sont lancées par les ministères sur des sujets qui peuvent porter parfois sur le terrain local bordelais, mais qui peuvent aussi porter sur des terrains extrêmement éloignés avec des méthodes très diversifiées qui vont puiser dans les questions urbaines, dans les questions des sciences sociales, dans les questions techniques et dans les questions historiques. Et ça va vraiment structurer le paysage, on va dire, oui, scientifique, de l'école telle qu'elle est, euh, qu est aujourd'hui, et même des écoles telles qu'elles sont aujourd'hui euh, au, euh, au niveau national. L'introduction de la, la recherche dans les écoles va aussi faire évoluer forcément la pédagogie, puisque en plus de cet enseignement au projet d'architecture, des fois un peu à côté et des fois de manière plus hybridée, les étudiants vont être euh, initiés à des méthodologies de recherche et ça va euh, très fortement les marquer. Et on voit notamment, par exemple, dans les mémoires que réalisent les étudiants en école, notamment en accompagnement de leurs travaux de fin d'études, donc pour devenir architecte, des fois, ils réalisent des travaux qui sont de véritables, vraiment petits travaux de recherche, qui ont tout leur intérêt et qui défrichent des, des, des terrains de recherche et même des méthodes de recherche très innovante, justement, par rapport à ce qui se fait à l'université, qui est peut-être plus académique, donc avec une implication dans le réel, dans l'action sur le terrain, qui est beaucoup plus rare du côté du terrain euh, universitaire. Et, et, et ce qui est intéressant euh, avec ce que tu dis, Gauthier, c'est que la, la, la jeunesse de la thèse en architecture euh, va, d'une certaine manière, permettre de fabriquer cette culture euh, aussi dans le domaine universitaire. C'est-à-dire que le, le, le, la thèse en architecture va permettre à ces outils, à ces méthodes euh, qui sont issues du terrain euh, la plupart du temps, euh, là aussi, de devenir une culture euh, universitaire quelque part, de participer à la culture universitaire. Donc c'est intéressant parce que effectivement une, une boucle semble se boucler euh, là euh, grâce notamment euh, à, à la thèse en architecture qui je crois joue un, un rôle euh, vraiment très important dans ce processus vers euh, l'université. Mais on voit aussi dans les années 70 et 80 à l'école, beaucoup de gens qui ont tous leurs degrés universitaires, si je puis dire, venir enseigner à l'école et venir apporter ce renouvellement et cette structuration. Donc, c'est intéressant que ces effets d'hybridation, ils sont dans, un peu dans, dans tous les sens. Quoi, dans les hein. deux sens oui. Mais, mais c'est vrai que ça bénéficie beaucoup aux étudiants euh, d'avoir des personnalités... Euh, comme, euh, par exemple, je ne sais pas, Bruno Fayol-Lussac euh, qui vient enseigner euh, à l'école, qui a des méthodes euh, qui puissent dans l'histoire, dans l'archéologie, euh, du territoire, euh, du bâti. Tout ça, ça va beaucoup renouveler euh, les, les méthodologies en fait, de, de recherche et de travail dans les écoles, et particulièrement à l'école de Bordeaux, tout comme je pense que l'introduction effectivement de l'enseignement du paysage va renforcer ce mouvement de, de, de renouvellement. Un peu par, par effet de, de proximité, d'une certaine manière, entre ces deux formations. Mais c'est peut-être malgré tout un, un point de un vue distancié que vous pouvez apporter grâce à votre... C'est-à-dire qu'en fait, je crois que c'est ça qu'on doit apporter, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, il bon. ne s'agit pas de, de gommer les conflits. on en a beaucoup parlé, de gommer les conflits ça. et de gommer la violence des, des confrontations, parce que quand on est dedans, parfois on ne voit pas, pas d'issue et on a l'impression qu'on n'est pas dans un renouvellement qu'on est au contraire dans quelque chose de, euh, de très enfermant et, et on a des difficultés et les, les, euh, les conflits semblent euh, finalement être presque héréditaires enfin on a l'impression qu'on est dans quelque chose qui ne euh, voilà qui n'a pas de fin qui n'a pas d'issue et je trouve que le euh, ce que vous proposez toute cette lecture euh, avec toute la vie qu'elle contient et, et, et aussi c'est ces germes de renouvellement continuel, quoi, ces rebondissements, ces paradoxes apparents qui sont productifs, enfin voilà, des, des processus finalement que vous mettez à jour, qui sont des processus vivants. Euh, oui. Et ça, c'est très important, même aujourd'hui, me semble-t-il, pour euh, expliquer à la communauté enseignante euh, certaines. Euh, voilà, euh, mettre à distance la communauté enseignante de ses, euh, de ses propres. Euh, l'aider voilà, enfin, à, à, à mettre ses difficultés euh, de compréhension à distance. Il semble, ça. véritablement, ça pourrait être… Euh, il y a une sorte de, enfin, oui, de pédagogie à… Enfin, ça, à ne pas s'enfermer dans le conflit stérile. ça permet. Oui, Gauthier Je, je veux bien, oui, un, un complément là-dessus. Je, je crois qu'une des vertus de, de cet ouvrage et de ce, ce, ce travail historique que l'on a mené avec Laurence et, et bien d'autres autour de nous, c'est effectivement peut-être de prendre une distance et un recul critique par rapport à cette notion du, du conflit, notamment grâce à l'association archivée. Parce que quand on regarde les témoignages des anciens étudiants, euh, notamment autour de 68 et dans les années 70, ils étaient secoués de débats et partagés par des, des débats extrêmement euh, violents. Aujourd'hui, ils sont tous réunis dans la même association, ils n'ont pas perdu… Euh, une seule de leurs convictions, hein, et, et ils ne racontent d'ailleurs les uns et les autres pas exactement la même école ou la même histoire, donc ils sont restés sur leur position, mais ils partagent un attachement commun très, très fort à l'école d'architecture de, de Bordeaux. Donc, ce qui les soude et ce qui les cimente, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont créé cette association, et c'est assez rare en France dans les écoles d'architecture, c'est malgré leurs leur différents un attachement profond pour leur école. Qu'est-ce que vous auriez à dire comme conclusion un peu maintenant Revenir sur un point où… Il, il me semble que l'intérêt de, de, de l'ouvrage qu'on propose avec, avec Laurence dans cette collection Architecture et paysage, c'est un ouvrage qui présente une grande ouverture, une grande diversité d'approches, de, de matériaux, de documentation, euh, qui peut à la fois intéresser, on va dire, le, le chercheur un peu spécialiste, érudit, mais aussi effectivement euh, quelqu'un qui est plus lointain de l'histoire de l'École d'architecture de Bordeaux et qui, du coup, va puiser énormément d'éléments en lien avec l'histoire de Bordeaux, l'histoire de, de la région. Il va y retrouver sans doute des lieux, des, des personnages. Et je pense que c'est une, une manière d'entrer dans la, la richesse et la diversité de l'histoire de l'enseignement de l'architecture, notamment au XXe siècle, euh, à Bordeaux. Laurence, ce qui est assez bluffant, c'est qu'on on terminait le livre et, et alors qu'on terminait le livre, en même temps, on continuait déjà le travail, puisque avec Gauthier, on, on participe à un programme ANR qui s'appelle Ansarchi, dans lequel on travaille sur, grâce notamment aux matériaux fabriqués par Gauthier et Camille Moulinier, qui sont les, les annuaires des, des élèves et des enseignants de l'école entre 1928 et 1978. Au sein donc de ce programme ANR, on travaille sur la prosopographie des enseignants et des élèves de l'école, de manière à donner une histoire sociale un peu plus fine, et d'approcher plus sûrement les choses que ce qu'on a pu le faire dans l'ouvrage. Donc, c'était assez amusant parce qu'on finissait quelque chose, et en même temps, on était déjà sur une suite possible à donner à nos recherches. Et puis, peut-être pour moi, à terminer sur le fait que ben, cette année, on célèbre les 30 ans de la formation paysage à l'école d'architecture, et que et que je pense que là aussi, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être regarder, creuser. Il y a certainement aussi un, un matériau très riche à, à, à exhumer et sur lequel travailler. Et l'année prochaine, euh, donc en 2023, on célébrera euh, les 50 ans de l'école d'architecture euh, de Talence. Donc euh, voilà, on a, on a des, on a des, face à nous des des, des injonctions presque de continuer le travail pour être présent à ces moments euh, importants de l'histoire de l'école. Très bien. Euh, moi, j'aimerais vous remercier euh, tous les deux vraiment particulièrement pour cette euh, pour cette contribution. Euh, à la, à la collection Architecture et Paysage de, de, des Pubs de Bordeaux, puisque c'est une collection très récente. Et c'est vraiment tout à fait à propos de présenter comme ça euh, cette grande fresque et cet, euh, cet ouvrage très, très riche sur l'enseignement d'architecture, qui fait aussi son entrée dans la, euh, à l'université depuis euh, euh, quand même euh, maintenant deux, deux décennies, on pourrait dire, mais c'est très récent à l'échelle du, du temps universitaire. Donc, euh, vraiment, c'est une, euh, une très belle, très belle introduction euh, à, à la discipline architecturale dans le la, euh, landerneau universitaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.